Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui sujet assez tendu, où je vais essayer de pas trop me faire pourrir par tout le monde. Nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité depuis maintenant à peu près euh, un certain temps qui doit se compter en siècle, ouais, à peu près, ouais. L'égalité entre l'homme et la femme. Bref, l'égalité des sexes. C'est parti L'égalité des sexes, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le principe selon lequel l'homme et la femme devraient recevoir un traitement égal et ne devraient pas être victimes de discriminations basées sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe. Prenons un exemple d'inégalité bien connue en France aujourd'hui, la différence salariale. Que l'on me dise aujourd'hui, pourquoi une femme doit être moins payée qu'un homme Pourquoi Allez-y, dites-moi, dites-moi pourquoi Casse-noisette, je te conseille de ne pas sortir dans la rue avant un petit moment. Pour moi, ce que dit casse-noisette est « on ne peut plus faux. j'aurais même tendance à dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Mais en fait, je pense que ce n'est tout simplement pas comparable. L'homme et la femme utilisent leur cerveau différemment, donc certaines parties du cerveau de la femme sont plus développées que celles du cerveau de l'homme, et vice-versa. Du coup, comment peut-on comparer l'homme et la femme Qu'est-ce que si je vais bien, bien pouvoir répondre d'intelligent Alors, on ne pense quand même pas qu'au même si on y pense en général un peu plus que les femmes, c'est vrai, mais tout ça, c'est la faute de la testostérone. En effet, l'homme produit plus de testostérone que la femme. Pour expliquer cela, il faut remonter à l'origine de l'espèce humaine, animale même, dirais-je. Dans un souci de survie de l'espèce, la nature nous a doté des éléments nécessaires pour se reproduire rapidement et à grande échelle. L'homme est donc conçu pour féconder un maximum de femmes, et les femmes, quant à elles, sont conçues pour procréer de manière ponctuelle. Je pense que ça répond à la question de Miss Pénible. Stop Non, non, non, non. tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Non mais toi, c'est pareil. Allez. Voilà. Bref, revenons-en à notre véritable sujet. Je m'en suis tapé de la lecture pour enfin voir la vraie ampleur de l'inégalité existante entre l'homme et la femme. Dans le monde, hein, pas qu'en France. Et j'avoue que je ne pensais pas l'inégalité aussi importante. Tiens, je vous en mets quelques-uns là, par exemple vous pouvez mettre pause pour lire, parce qu'il y en a un paquet. Alors je me suis demandé pourquoi, pourquoi cette inégalité Alors j'ai réfléchi avec mon petit cerveau et je suis remonté très loin, très très loin, afin d'essayer de voir pourquoi et comment cet écart s'est creusé. Déjà nous pouvons constater que nous avons tous un point commun, si ce n'est le plus important, nous sommes tous du type Homo sapiens, plus couramment appelé être humain. Et ouais, on est de la même race. Après, il y a bien sûr des variations morphologiques, entraînant ainsi des variations psychologiques. Et c'est bien sûr à ces variations que s'établissent nos premières différences. Je ne parlerai pas des différences morphologiques, vous vous doutez bien que l'homme et la femme n'ayant pas les mêmes fonctionnalités lors de la reproduction. Bref, pas vraiment besoin d'en parler. Donc, comme je le disais, ça vient de très loin, du temps où l'on chasse encore pour survivre. La chasse est une activité relativement physique, ce sont les hommes qui s'en chargés les femmes ayant une puissance musculaire et physique plus faible que celle de l'homme étaient consignées aux tâches dites « moins physiques » comme la cueillette par exemple. Mesdames, ceci n'est pas une critique, hein, c'est juste un fait de base. L'homme a en général une musculature plus développée que celle de la femme. C'est morphologique, c'est comme ça, je n'y peux rien. Et d'ailleurs, je pense qu'à cette époque, ils n'avaient un peu rien à foutre de savoir qui était le sexe fort, le sexe faible. Ils avaient besoin les uns des autres, c'est tout. C'est plus tard en nous modernisant, que nous avons, en gardant un peu le même schéma, commencé à établir cette sorte de hiérarchie, sexe fort, sexe faible. L'arrivée de la monnaie, en plus de favoriser l'écart des classes, a aussi contribué à favoriser l'écart entre les sexes, l'argent étant source de pouvoir de supériorité. L'homme allant travailler pour nourrir sa famille, et la femme restant au domicile pour s'occuper du foyer et des enfants. On pourrait donc penser qu'avec le temps, la femme et l'homme ont développé des capacités physiques et intellectuelles différentes. En tout cas, la femme a développé un côté plus maternel que l'homme au fil du temps, et a ainsi accru ses capacités émotionnelles, sa sensibilité. Sensibilité permettant en général de mieux comprendre les choses, de mieux les cerner, de faire preuve de plus de compassion. L'homme aurait lui développé ses capacités physiques et son rôle de pater familias. L'autorité, l'obéissance par la force, c'est très masculin. Imposant son autorité au sein de la famille et de la société, il s'en est vu devenu plus fort et la femme amoindrie avec le temps. En termes de droit, je veux dire. Certaines religions ne permettant pas aussi à la femme de s'épanouir ailleurs que dans le cercle familial. Au fur et à mesure du temps, les femmes se sont vues attribuer un rôle que les hommes qualifiaient de secondaire car c'est eux qui permettaient à la famille de vivre. Étant donné que c'est elles qui restent à la maison pour s'occuper des enfants et du domicile familial, laissons la faire ça, les hommes s'occupent du reste et des choses dites plus importantes. Fameux cliché de la femme au foyer et de l'homme qui travaille, encore malheureusement trop présent de nos jours. J'ai encore eu un bon exemple avec ma grand-mère qui m'a dit « Ta copine, elle te fait bien à manger ?»« Mais mamie, c'est moi qui fais à manger. »« Ah bon, même quand tu travailles toute la journée ?»« Ben oui, je rentre et je fais à bouffer. »« Ou de notre temps, tu sais ?» Bref, l'écart s'est donc creusé grâce à nos ancêtres masculins qui, on peut le dire, par soif de pouvoir, de contrôle, d'autorité, peut-être par peur de perdre leur masculinité, ont finalement restreint les droits de l'être qui les a mis au monde. Si les femmes gueulent aujourd'hui, et elles ont bien raison, c'est donc grâce à nos ancêtres masculins. Merci messieurs, merci, bravo, bravo. Oui mais à cause des féministes maintenant, on n'a plus le droit de rien faire, on peut même plus draguer sans risquer de passer pour un pervers. Alors casse-noisette, déjà tu dévides du sujet et en plus tu dis des conneries. Le respect c'est quelque chose qui s'apprend, il y a la façon et la manière de dire et faire les choses. Un peu de délicatesse, un peu de doigté. <rire> non, c'était pas le bon mot, ça, c'était pas le bon mot. Bref, tout ça, ça vient aussi de l'éducation. Les changements de comportement, de mentalité, le respect de l'autre sexe. Tout passera par l'éducation que nous allons donner à nos enfants. C'est quand même incroyable que des inégalités physiques à la base et conduit à des inégalités sociales aussi importantes. Imaginez que vous êtes une biche, ou un autre animal, peu importe. La biche, qu'elle nous voit, elle se dit quoi Eh ben j'en sais rien, mais elle nous reconnaît en tant qu'être humain. On a deux bras, deux jambes, une tête, voilà, on est du type homo sapiens. Et c'est comme ça qu'on devrait être vu par un patron, par exemple. J'estime qu'on n'a pas le droit de juger les gens sur leur sexe, leur race, leur couleur. On est tous pareils, on devrait juste être jugé sur nos connaissances, nos compétences. Pour moi, il n'y a pas de sexe fort ni de sexe faible. Bon, la femme et l'homme sont bien sûr différents physiquement et psychologiquement. Sont-ils complémentaires Non, ce n'est pas le bon mot. Une femme et un homme peuvent très bien vivre chacun de leur côté. Bon, d'accord, dans un but de reproduction, il euh, y a complémentarité. Mais on n'est pas obligé de vouloir se reproduire. Alors, quel est ce mot Humain Ouais, humain peut-être, ouais humain. Le terme d'égalité des sexes ne devrait même pas exister. On devrait avoir autant de droits les uns que les autres. Et bien sûr, on devrait avoir des lois qui s'adaptent à chaque sexe. Bref, nos ancêtres masculins ont fait les cons, et maintenant, le moins que l'on puisse faire, c'est se taire et écouter les dents parler. Voilà, ce sera tout pour moi. Alors, j'ai essayé de prendre un maximum de hauteur hein, pour mieux voir la situation. Mais bon, je suis quasiment certain d'avoir oublié, oublié quelques trucs. J'en suis navré. Ma vision des choses est aussi peut-être limitée sur ma même... Par le fait que je sois un homme. Quand je parle d'inégalité des sexes, je parle bien sûr en termes de droits sociaux et pas qu'en France, dans le monde. Bref, c'est ma façon de voir les choses et je pourrais en débattre encore pendant des heures. Et nous pouvons toujours bien sûr en discuter dans les commentaires où je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, bisous et à bientôt. Ciao.